Le saviez-vous, l'immigration est considérée par les économistes comme une des solutions à la pénurie de main dœuvre Dépassons le débat et soyons pragmatiques. Vous êtes un entrepreneur et avez du mal à recruter? Avez-vous envisagé faire appel à de la main dœuvre immigrante? Si vous êtes curieux et souhaitez en apprendre davantage, inscrivez-vous à nos ateliers d'information destinés aux entreprises de la Matawini. Trois dates, trois municipalités. Entreprise, êtes-vous prêts?